Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on est sur un gros nid de frelons J'ai vu des photos, je ne l'ai pas encore vu Je vais vous montrer en direct avec vous Mais apparemment il est très gros Et il y a beaucoup d'activités Donc on va voir, je vais vous montrer ça euh, Je vais faire attention, à ah, ça y est, je vois où il est placé il y a énormément d'activité. donc je vais essayer de vous le montrer euh, en faisant attention parce que, ouais, ouais, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ce que vous voyez ici, là, il y a un petit bidon blanc, et en fait, ils sont à l'intérieur du bidon. Vous savez, c'est des bidons pour, pour mettre de l'eau. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais là, vraiment, ça vole de partout. Ça vole de partout. Allez, on va reculer. Euh, je sais pas si vous le voyez. Je sors de là parce que là c'est vraiment mais vraiment risqué j'espère que vous l'avez vu un petit peu mais c'est vraiment vraiment vraiment vraiment risqué ou ça va être chaud ça va être chaud il va falloir se pencher bouger tout ça ça va sortir bon le client est en sécurité le chien est en sécurité les voisins ils sont en sécurité là maintenant bah, il faut que je me mette en sécurité donc je m'habille et je vous reprends de suite Allez, c'est parti pour le combat Allez, on y va Ça va être chaud patate, ça va être chaud patate C'est bon ça, c'est bon Bon, il fait pas trop chaud aujourd'hui, ça va. Il fait quand même 25 degrés, mais c'est mieux que les 40 degrés qu'on a d'habitude. On arrive à septembre, bientôt à la rentrée. Fin août, là on est. On est dans la commune de Kojak. Allez, c'est parti Je vous montre ça de plus près, vous allez voir. Il est très très gros donc vous avez vu on est juste à côté de l'entrée là donc ça reste très très dangereux comme endroit ça. on est dans une cube regardez moi ça regardez moi ce monstre. regardez moi ce monstre c'est bon quand même franchement c'est bon vous avez vu il s'est caché quand même allez. et ils sont bien là hein ils sont au chaud tranquille alors là c'est la taille d'une ballon c'est le euh, ballon même pas c'est la taille d'un de, de, de tambour de machine à laver Allez, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du produit on va essayer de filmer oh, au mur Regardez ça! Là, c'est la grosse attaque! C'est très très très dangereux! Et ça sort de partout! Partout, partout, partout! partout, partout. Regardez ça! Très, très, très dangereux. On va beaucoup aimer. Même... Allez, je vais essayer d'ouvrir une île mm -hmm. Je vais mettre une planche pour bloquer l'entrée, pour les, les, les tousser, mais imaginez le risque qu'il avait pu qu prendre. Alors allez-moi tout ce qu'il y a par terre. Hein. Mmh. Alors là il va falloir que je reparte d'ici. à mon avis ils vont me suivre surtout que mon micro il est en train de me le bouffer. C'est un truc hallucinant. Je vais de vous montrer de plus près. traiter, maintenant on va s'éloigner euh, parce que voilà, bah, il faut se déshabiller en toute sécurité, le problème c'est que ça me suit, hein. ça me suit, ça suit la GoPro, sur... très attention, un nid encore très très dangereux, faut faire vraiment mais vraiment attention, on va bien d'un point fixe, là ça fait un moment qu'il y ait le nid, ils l'ont pas vu, donc il faut faire vraiment mais vraiment vraiment vraiment attention, allez, je vous reprends, je me déshabille, et je C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà les Dédés. Il faisait quand même chaud, quand même. 25 degrés avec la combinaison et cette chaleur. C'est mieux que 40, c'est sûr, mais il faisait chaud. Donc vous avez vu, grosse attaque, gros danger. On fait attention, on va et vient. Je le répète, j'adore le répéter, mais il faut le répéter. Allez, petit commentaire, petit like. Et je vous dis à très bientôt les DD. Quoi T'es pas abonné à DD Frelour Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.